Pensez être trop jeune pour le plan d'épargne retraite vous ne savez pas à quoi il sert Laissez-moi vous expliquer ses avantages. Le régime de retraite par répartition est aujourd'hui à bout de souffle. Le PER est une enveloppe fiscale justement créée pour vous constituer une épargne retraite complémentaire à ces régimes obligatoires. Les versements que vous faites sur votre PER peuvent être déduits de votre revenu imposable. Votre épargne sera bloquée jusqu'au jour de votre départ à la retraite, ce qui vous permet de lutter contre vos biais collectifs et ainsi ne pas réaliser de retrait impulsif. Des cas exceptionnels de déblocage existent quand même, comme l'achat de la résidence principale. À la retraite, vous récupérez l'épargne constituée en rente, en capital ou les deux. Point important, vous pouvez facilement transférer les sommes issues de vos anciens PVR, collectifs ou individuels, sur votre nouveau PVR Nalo. Finalement, vous bénéficiez du savoir-faire Nalo, un investissement personnalisé, diversifié à frais réduits, dont nous sécurisons le risque au fil du temps. Alors si vous avez compris à quel point il était important d'anticiper pour votre retraite, rejoignez-nous sur nalo.fr.